Bonjour, je suis le docteur Emeline Girardet, je suis anesthésiste réanimateur à Urier, à l'hôpital de Lille. Bonjour, je suis Robert Cayazo, je suis chirurgien au Bloc commun Urier. La checklist, c'est un temps dédié pour synchroniser tous les membres de l'équipe pour la prise en charge optimale du patient avant un geste invasif ou non, un geste interventionnel qui va nécessiter de vérifier le parcours du patient jusqu'à la salle d'intervention, nécessiter de vérifier l'installation, les moments forts du bloc et puis aussi amorcer la prise en charge post-opératoire. Alors la checklist elle fait partie de nos, de nos habitudes qui sont maintenant assez bien ancrées, elle se matérialise par par des, des mots clés qu'on qu vérifie chaque matin avec le patient avant chaque intervention avec le patient et entre nous aussi alors elle est elle peut être parfois on peut avoir l'impression que qu'effectivement ce sont des questions banales et qu'on peut s'en passer mais en fait plus on a l'impression que qu'on peut s'en passer parce qu'on a d'autres choses à faire qu'il faut aller vite etc plus il faut prendre le temps de la faire parce que ben on sait bien que plus on a de choses à faire, plus il y a de risque d'erreur. De, Donc là actuellement, la, la checklist elle est faite régulièrement par plusieurs personnes. Des fois il y a des doublons, mais c'est pas grave. Et surtout, il y a ce, ce temps de pause euh, juste avant de commencer où, où là tout le monde, personnel médical et paramédical, se, se recentre sur le patient et sur ce qu'il qu a à faire. Alors ce qui a été validé euh, scientifiquement euh, et qui est extrêmement reproductible, c'est que ces quelques secondes dédiées à euh, une mise au point commune, à une synchronisation des équipes, diminuent euh, le risque de complications euh, post-opératoires. Le bénéfice pour le patient est donc euh, évident. Je me permets d'ajouter euh, qu'il existe un, un, un bénéfice fort pour les équipes soignantes euh, qui, comme ça, ne sont pas exposées à euh, des erreurs qui sont complètement absurdes et qui impactent à coup sûr systématiquement euh, la, la vie euh, du, des soignants qui se sont trouvés dans des situation euh, particulièrement euh, euh, désagréable. Et donc je, je, je voudrais affirmer ici, le, le dire avec force, euh, que euh, cette checklist, le soignant, le patient, on a tous à y gagner. Ou est-ce qu'il ne faut pas que tu te lèves comme ça Parce que lui, il va être plus intéressé par le matériel. Bien sûr. Voilà, nous sommes. Ouais, C'est parti Je pas un, dos. un truc. Il faut trouver un truc à la fin. Il faut bien que vous mettiez un truc.